Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 246 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Cube. Cube qui est un jeu de réflexion puzzle. Euh, donc on va y jouer. Ça se joue à la manette. Euh, vous pouvez le trouver sur Steam, de toute façon parce que la plupart des jeux sur lesquels je joue, on, se trouve sur, on les trouve sur Steam. Je vais faire un nouveau jeu, donc il est en mode joli parce que c'est vraiment un portail, problème avec mon mobile qui me fait OK Google toutes les 30 secondes. Désolé. Euh, je sais pas pourquoi, après, je pense qu'il entend OK Google dans ce que je dis mais alors que je le dis pas du tout. Euh, ah oui, il est à fond. Ok, euh, au niveau graphique, voilà, vous voyez qu'on est en... pas du tout dans ma résolution. Ok. De fuck. Donc je change la résolution. Heureusement que je filme mon écran et non pas le jeu. Ce jeu se fout de ma gueule. Hop. Donc oui, parce que ce matin j'étais bien en 1900. Ce matin, oui. Ce matin quand j'ai testé. Euh... Si le jeu se lançait bien, quand j'ai testé vite fait, quand même le jeu, que j'avais déjà joué, en fait, si j'y ai déjà joué, il y a très longtemps, mais je me souvenais plus. Voilà, donc on va en profiter, on va faire un test. J'ai pas fait, J'avais pas fait de vidéo. Et ben c'est parti pour un new game. Et en fait, le son que j'entends, en fait, c'est pas du tout mon mobile, c'est le jeu. Voilà, donc voilà, gros troll, en fait, C'est comme si c'était Google qui me. Non, mais non. Ah, il faut surtout quand on new game, oui, parce que euh, je voilà, parce que donc c'est parti. Alors, il n'y a pas de cinématique à proprement dit. Voilà, ça c'est le réveil, c'est le tout début du jeu. Le réveil, vous allez comprendre. Alors euh, bon, ça ça parle en anglais. Hein. Donc il euh, n'y a pas de traduction, il n'y a pas de sous-titres, je ne crois pas qu'on puisse avoir un sous-titre. En tout cas il doit y avoir un bug parce que quand je fais sur start ça arrête la cinématique mais quand je fais sur A ça continue donc euh, j'imagine qu'il y a peut-être un menu ou j'en sais rien. Donc on va faire comme si on n'entendait l'entendait pas et comme si on comprenait pas ce qu'elle nous dit. Euh, comme je connais un peu le jeu, je vais pouvoir vous présenter à sa place. Euh, au début en tout cas je sais pas jusqu'où on va aller je sais pas si je connaîtrais euh, les particularités. Donc là elle va nous dire de suivre on va... ça va être un peu nul le début je... Voilà, je vous le dis ça va être nul parce que là le but c'est juste de marcher. Voilà. Je me rends ici, ça descend. Je sais pas à quoi sert toute cette partie du jeu. À part pour le blabla. J'imagine que c'est en grosse partie pour ça. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ça va s'ouvrir par là. <rire> je m'en rappelle. Voilà, voilà. Allez. Alors, bizarrement, je pense que je vais jouer euh, pas à la manette parce que je joue à la manette. Mais je pense que je vais jouer au clavier. Ah non. Parce que ce matin j'ai joué au clavier, c'était plus pratique. Bah en fait non. Parce qu'en fait, c'est ouais, pas un Azerty, euh, c'est en ZQ... C'est en ZQSD, euh, même pas non non, c'est pas en ZQSD, c'est en W euh, machin. Donc on va, on va éviter, hop. Et ça monte. Et ça va se déplacer ensuite sur ce côté là. Quand on sera tout en haut. Je vous l'avais dit, c'était long le début. Après, c'est sympa. Hein. Je vous jure qu'après, c'est sympa. Continuez à regarder cette vidéo, c'est vraiment sympa. Mais uh, ça, c'est tout à l'heure. Bla, bla bla Elle doit sûrement dire des trucs intéressants, hein. si c'était Portal, euh, j'aurais écouté. Hein. Après, il y a peut-être des sous-titres. Ah bah non, non, il non, me semble que de toute façon, même l'interface était en anglais, donc... Euh... Je ne sais pas. S'il y a des sous-titres, j'en suis désolé de ne pas vous les avoir mis. Ah lol, là, là. le troll quoi. Allez, on rentre dans une salle là, Où il n'y a absolument rien du tout. Donc on rentre dans une autre salle. On peut sauter avec le bouton A. Ouh. Alors avec quel bouton je vais pouvoir faire des actions sur ça Avec la manette, est-ce que je peux déjà Alors vous pouvez jouer avec la manette, voilà, mais ça ne sert à rien parce que ça ne fait rien du tout parce que si je, si j'y vais avec hop et que je clique dessus soit j'utilise soit la main gauche, donc clic gauche, ça fait monter là, ça fait monter, soit j'utilise le clic droit et ça fait descendre donc le but c'est d'utiliser euh, hop pour faire monter et non on peut plus le faire monter hop et lui au contrario le faire descendre pour me permettre de passer donc là je suis en train de jouer avec le clavier c'est très chiant par contre. Hop, hop. J'aurais aimé qu'on puisse servir de la manette pour les... Hein. Parce que là, du coup, si je fais start... Ah, résume game. Est-ce que j'ai des options euh... de contrôle Non, ok. Ok, tu me permets rien de faire. Et ben bah, c'est bien. Voilà, parce que je peux rien faire avec ma... avec mon... voilà. Encore, j'aurais bien... j'aurais kiffé avec les... mais non, non, ah non, non, non, y a rien... Ou alors, je suis un handicapé. Non, ah non, je ne suis pas un handicapé, c'est pas possible. Mauvais point pour ce jeu auquel on ne peut pas changer les contrôles, et en plus... Euh... Et en plus, c'est pas en français. Alors là, façon, ça c'est un jumper, vous allez voir. Hop. Donc ça veut dire que si je, le... si je le pousse et que je m'en sers, ça jump. Et si je pousse lui, plus lui, ça jump. Jump. Et hop. Et si je pousse lui, donc je saute dessus, et il s'en fout. <rire> et hop. Alors plus vous y allez dessus évidemment et plus c'est violent. Là-bas on tire la plateforme. On saute. On va dessus. Hop. Voilà, c'est tout simple. Alors ça, ça, on n'a pas le choix. Et ça, je sais pas quest ce qu'il faut que je fasse. Ah d'accord, donc en gros, c'est lui qu'il faut que je touche pour que lui soit plus haut que les autres. Voilà, on arrive dans une partie du jeu que je ne connais pas. Donc lui c'est la plus haute, sauf que c'est pas lui que je veux, c'est lui que je veux le plus haut. Ok, je suis un handicapé. Et hé Voilà. Alors, qui c'est que je veux le plus haut Qu'est-ce que c'est que ce bordel Alors, je veux lui le plus haut. Attends. Oui, lui le plus haut. Et lui le plus haut. Hop Yep. yep. Alors, du coup, au clavier, c'est beaucoup plus dur à contrôler les mouvements qu'à la manette. Alors, admettons que ça, je le tire sa mère. Ventire, je tire, je tire, je sais pas quoi ça peut me servir. Que lui, je le monte en mode, je le monte dessus. Hop. Hop. Ah, merde. Et que je doive aller. Du coup si je tire lui Ok je suis un handicapé Voilà Alors les énigmes les énigmes Si je tire ça C'est comme ça C'est pas bien Si je tire lui et si je tire lui, est-ce que ça va me servir à quelque chose si je fais ça Ok, ça ne sert à rien Je me tape la tête contre le mur. Alors, on fait comme ça. On fait comme ça. Yep, yep, yep, yep. Et hop là Ça va qu'on fait des sauts à peu près corrects. Euh, et... Qu'est-ce que c'est que cette pièce Donc en fait, voilà, c'est un jeu, c'est que ça, hein. c'est vraiment une soirée dans un portal, quoi. Ok, les murs se ferment derrière moi, ça fait super peur. Je vais mourir. Ah non, j'ai cru que j'allais mourir. Oh, ça faisait super peur. Euh, oui, alors par contre, je vais où Allez, on est des big on est des big, boss, on est des big boss. Ouh, j'aime pas du tout réfléchir à ce, dans des genres de... Ah ok, j'ai plus le contrôle. I not have the control. Sector completed. Donc j'en ai fait un. Il y en a six. Ok, donc ça sert à ça. Mais il y en a six quoi. C'est quoi ce machin Qu'est-ce que j'ai fait que ça On peut rien faire dessus. Ok, on peut rien faire dessus. Est-ce que je peux pousser des trucs Non. Qu'est-ce que je peux faire avec ça Ok. Qu'est-ce que c'est What the fuck Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est What the fuck Qu'est-ce que je suis censé faire sais pas <rire> voilà on est arrivé au secteur 2. 1 hein Malabala. voilà exactement exactement je comprends pas l'utilité de ce cube là en fait je suis Handicapé Ta -la -la -ta -ta -la -la. Je peux rien en faire ce cube C'est un truc de fou oh, Ah moi qui qu'il y ait des touches que je connaisse pas D'accord, ok c'est bon j'ai compris, alors là par contre c'est avec le Google, on est d'accord. Et ben voilà, il suffisait de réfléchir. Donc il faut se servir du cube en fait, hein, en faisant ce qu'on veut, en le poussant, par contre on n'a pas le droit à nos mains. On est un peu handicapé. Euh. Euh, ouais. Ok. Touche de reset. touche de risite Allez. Alors, j'imagine qu'il faut le pousser là-dessus. Non. Non. Je sais pas. Non, mais pourquoi pourquoi qu'est-ce que je suis en train de faire en fait Le but c'est que j'atteigne quoi Très bonne question, dont venait la réponse malheureusement. Parce que si je le pousse là... Ok. Admettons, je suis arrivé à le mettre sur lui, là. Ah, mais d'accord Non Non Non En gros, il me servait juste de passerelle à faire passer, en fait, c'est tout. C'est un peu du hasard, quand même, là. J'avouerai que... ...que je me sens pas du tout fier de moi. Allez, on s'en fait un petit dernier ah, sur ce sur ce level là. Enfin, si j'y arrive, parce que c'est quand même de plus en plus dur. Ok. Admettons que moi j'arrive à, à pas monter dessus, hein. parce qu'il faut quand même que j'arrive à monter. Tic. Voilà. Admettons que j'arrive à pousser lui ici et que j'arrive à dire à lui de monter. Hop. Eh <rire> ben je suis pas plus avancé. Hein. Je suis un handicapé. Je suis un handicapé voilà et voilà c'est qui le pgm c'est bibi ok oh. voilà et ben et ben cube et ben cube ça, me, ça moi ça me parle autant que postal bon ça il n'y a pas l'univers comique de postal du coup je suis un peu déçu euh, et puis ça va à moins que ce soit comique mais en tout cas c'est en anglais Oh, qu qu'est-ce que ça? Ah ouais, ça joue avec les avec des événements. Play. Nom de Dieu. Je le prends dans la gueule. Alors, oh, c'est juste que je fais ce niveau parce que c'est pour montrer quand même. C'est Je connais pas du tout, donc du coup, je suis, tout, je suis aussi épaté que. Que vous. What the fuck Qu'est-ce que tu veux que je fasse là Qu'est-ce que tu veux que je fasse Ah con il faut que je l'emmène Il faut que je le dévite de sa trajectoire Pour le faire passer sur les Sur lui Il faut que je le dévite sa trajectoire Mais le problème il y a ça aussi Attends Parce que là du coup on me demande de faire ça Pour l'emmener là Ouais d'accord. Donc en gros... Faut Il faut qu'il vienne jusque là. Pour se venir perdre ici. Venir là. Il va se passer quoi s'il vient jusque là Mon dieu Qu'est-ce que c'est que ce jeu Ok, il s'en va les couilles. Ok. Et eh ben j'ai pas que ça à foutre de ma vie. Voilà, vous avez compris. <rire> vous avez bien compris comment ça marchait. Il faut l'emmener dans le panier et pas moi. Ah, oui, je peux y aller. Voilà, donc euh, voilà. Bah, voilà, voilà, voilà. c'est la, hein. la flemme. Je vous dirais euh, donc, ce jeu est vraiment intéressant. Il est bien fait. C'est dommage qu'il soit pas comique. Euh, c'est la logique pure. Je sens, je vous connais quelqu'un, j'ai un, un de mes amis qui va, qui va bien kiffer, je pense, hein, quand je vais lui montrer ça. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo, si vous avez aimé aimé, si vous n'avez pas aimé, aimez pas, commentez. Dites-moi ce que vous en pensez ce jeu, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Euh, Abonnez-vous, faites, partagez-le, surtout dites, euh, oh, regardez, regardez ce jeu, ce mec l'a testé. Ah. <rire> non, je déconne. Faites comme vous voulez, comme bon vous semble. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut